Et si pour Noël, au lieu de décorer des sapins, on décorait des abrutis... Oui, parce que les abrutis, alors ça, ça pousse, ça pousse, ça pousse, hein Comme de la mauvaise herbe. Comme ça, on pourrait avoir un abruti décoré à chaque coin de rue. Oh, ça serait très joli, un abruti illuminé. Hein, ça nous changerait. Des petits abrutis qui clignotent, comme ça. C'est beaucoup mieux que des sapins. Et comme on est toujours l'abruti de quelqu'un, eh ben c'est une ressource inépuisable. Qu'est-ce qui veut commencer je les boîtes de nuit